Oui, bonjour, madame ou bien mademoiselle. Bonjour. Oui, à quel je l'honneur s'il vous plaît Votre nom Vera. Vera, ok. Aujourd'hui, vous êtes actuellement on est à la fête du vaudou. Aujourd'hui, c'est au, euh, le 11, apparemment, c'est le, le lendemain de la fête de 10 janvier. Et je suis venu, je vous ai vu au couvent du vaudou. Et pour vous, vaudou, ça veut dire quoi Ça vous représente quoi pour vous euh, pour moi, c'est de cérémonie c'est d'entrer de en contact avec les ancêtres, avec les Chose. défunts, hum. c'est oui. partagé, c'est partagé aussi. Ah, ok, est-ce que, euh, bon, pour en parler de la croyance du vaudou vous croyez bien au vaudou vous croyez pour Moi, je, je découvre, pour moi c'est nouveau, je découvre ouais. euh, et j'apprends ce que ça veut dire. Ceux qui ne connaissent pas le vaudon, qui sont encore en Europe comme vous, qu que, quel message vous avez à lancer à l'empêche des gens qui ne connaissent pas le vaudon, qui parlent mal du vaudon, qui disent vaudou fait ci, vaudon nous fait tue l'homme, vaudou fait ci. Qu'est-ce que vous avez comme message à lancer euh, Qu'ils doivent euh, s'informer parce qu'en Europe on a un peu une image du vaudon qui n'est pas, pas correcte. Et que quand on, quand on euh, apprend à connaître, on se rend compte qu'en en fait ça n'a rien à voir avec l'idée euh, qu'on a en Europe, en fait, c'est autre chose. Mais il faut prendre le temps et s'intéresser pour le découvrir. Ok, en tout cas merci beaucoup à vous. Rappelez-nous encore votre nom. Euh, mon nom c'est Vera. Vera, en tout cas c'est belle. Merci bien. À vous.